On dit qu'il est chiant, il a tous les personnages, mais il a tryhard de ouf Non j'ai vraiment pas tout mec, si tu te montes j'ai vraiment pas tout, il me manque. Ouais, mais, mais t'as quand même tryhard. Prêt à vous faire violer Euh ouais c'est bon. Ah on la connaît celle-là, on la connaît, ouais. bah, on moi. Bah pas moi, personnellement. Non vraiment, je connais pas. Je oh, connais oh, pas. oh, oh, le chat blanc est dans la compétition, c'est qui qui est devant moi oh, j'ai doublé Oh, perso je suis la licorne violette. Attends, je vais dans le bon sens là au moins Oui. Des... Mec, mais non, là c'était pas le bon sens! Tellement par contre bas, mec! Non! Pourquoi il y avait un Ah, ouais, il a gagné! Là par contre, ça s'est réduit! Hein. Mais non! Mais non, mais comment il traharde le jeu aussi! Mais oui, mais Magic oh. il est trop chaud aussi! <rire> bon, on va commenter hein! Non, mais quoi? Non, mais non, Oui! Oui! <rire> oui! oui. <rire> Je suis allé dans le mauvais Moi ouais, ça mais... va là, Je... ça se passe bien pour moi! Non, mais quoi? Pas pour, pas pour lui. <rire> mais, Tom, mais, mais, mais toi t'es un anneau. Allez un Oh oui Bien placé ça. Ah, oh. ah non Oui, oui C'est Yuka qui doit gagner celle-ci pour que ça soit vraiment serré. Ah non cas, à gauche Ah, non. ah oui des carottes comme ça sérieusement. Danse Magic Oh j'étais super. T'as juste été... nul euh, Yuka. Magic il fait oh. le malin Il fait le malin Non Yuka Non ah, ah. Mais il était carrément sorti oh, OUI euh, désolé, Ah c'est de... dommage oh, donc, y Y'a plus de Mais non Qu'est-ce qu'on oh, a merde. fait C'est ridicule Mais qu'est-ce qu'on a fait Y'a un petit côté là Allez, c'est Vas-y, je te déteste Ah, ah le merde. combat des dieux Le tryhard Ah ouais c'est ça Le combat des dieux mais le mec A gauche, à droite On saute au 6 quoi Oh merde, ça c'est mieux Allez, yes Okay, Tiens, va dégue... te faire foutre, c'est bien fait pour ta gueule. Ouais. Ah, je suis tellement dégueulasse. <rire> c'est oh grave le karma, karma quand même. Hein. Il, il, il... Ah, bon, alors est-ce que j'aurais pas été éliminé des si de Mais oui yes. Si j'arrive oh. en finale avec toi, je te laisse passer. Ok, ok, bah je suis pas un peu nul à chier, les gars. Un peu. Eh, oh. eh, oh. eh, <rire> hey, hey, hey, souviens-toi de ton engagement là Mais, oh. Quel engagement J'avais pas entendu moi. Hein. Si j'arrive oh. en finale avec toi, je te laisse passer. Moi j'ai pas entendu mon engagement. Heureusement que c'est moi qui fais le montage. Hein. <rire> <rire> Quel inquiétude, ah, tu vas, vas le mettre <rire> quand même. Oui. Oh peut tu vois, voilà, oui, peut-être. Voilà, tu vois. En vrai, j'ai fait exprès pour. Ok, on a tous une chance là, de gagner Là, c'est la, la chance. Je voulais là, tenir mon engagement. Et Yuka Romba qui perd la dernière Non. <rire> je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Voilà, regarde, Mais comme non regarde comment il trahit. Regarde comment oh, il trahit. Non. Magic, il a arrêté de parler. Vous avez entendu. Bon, bon, bon. Oh yes ma Magic... Ah, bon ma Magic vrai. va falloir que tu prennes l'autre perso après, le en or hein. Peut-être ouais Oui, oui, oui Aïe, aïe, aïe <rire> <rire> Aïe, aïe, aïe Oh non Oh, oh, là, français qui... oh En français, quel échec Quel échec ah, OUI <rire> Voilà, le jeu était Clément Genre le jeu, il s'est levé, il s'est oh. appelé, appelé Clément <rire> <rire> Merci, merci, merci, merci les mecs d'avoir laissé un vent mais non, mais allez! Pourquoi je prends la partie le plus difficile? Non! Mais je suis un abruti, je le savais en plus. Dans ma tête, j'étais en mode, bon bah il va le faire maintenant. Boost maintenant, boost toi maintenant, boost toi je maintenant, J'en je ai oh pas, aller, pas là là là là. de boost! Par contre, j'en ai. Oh c'est ça. Oh non! Quelle Oh, oh, oh, oh, oh yeah. la la! la, la alors ça c'était pas une bonne mais non, idée, allez, idée en allez, fait! Euh, allez, on alors on ça c'était pas du tout une bonne idée! <rire> on on s'est fait <rire> violer quoi! facile les gars! J'ai fait <rire> tellement d'erreurs en si peu de temps! J'allais me la péter! Oh non! Oh oui! Oh tu nous <rire> as mis bien de <nous. rire> ouf! Du coup j'ai mis Yuka dans la merde! Mais non mais le. Je peux pas! assez tu vois! Regarde Magic il parle plus quand il est en 1v1! Ah non, c'est pas vrai. Je parle, je raconte <rire> ma vie. Voilà. Il est dès dès, dès qu'il a commencé à parler, ouais, il était Ah, il est, foutu. <rire> non, est non, non non non. <rire> ah, merci. serais-je bouffé des caisses Merde Oh, bien vu ça, euh, Mathieu Mais non, qu'est-ce qu que j'ai fait le bon, con sais... Oh là là, quel homme. Mais non, il parle plus quand il tryhard hein <rire> Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe Ah Ah Mais non Non, mais non Non Au revoir. Non. non Non Mascard, non, non. Allez, Magic, tu prends un personnage en or, je m'en fous. C'est fini. Ah oui il prend le personnage en or. Les personnages en or donne des balles pour que Magic ne gagne plus. Il, il commence gelé. <rire> voilà, euh, je, je suis gelé pendant pas mal de temps, les gars. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est violent. En vrai, je le cubarder de nouilles. J'aime pas cette expression. Alors pourquoi tu partait... l'as dit <rire> Parce que je suis un fils de pute. <rire> <rire> Et je suis mort en plus. Non, Mascard non. Mascard, sois gentil avec moi, s'il te plaît. Pas fini, c'est pas fini. Ah, C'est pas fini, c'est pas fini les gars, c'est pas fini. Je suis trop content de mon mieux. Là, là. Rega, rega, rega, regardez ma barre de speed d'en haut. Ah ouais. Il a gagné une bataille, mais pas. Elle est remplie, effectivement. <rire> non Ok, c'est oh, vraiment une oh, merde. Il est allé chercher au bout du monde avec son oh, gros. Je, je me suis même pas là. baissé, je suis nul. Ah oh, eh, non. non, fallait pas passer là, mec. On pas en haut. Oh non oh, oh non, on va tous se faire <rire> la gueule là. Ah, on a, on a les piques là Ouais, on a la glace surtout. Tous les deux au même endroit Il s'est pas pris les piques. C'est mort, c'est mort. Ah non, ah non, mais ça ça pas. Ah putain Oui. Je crois que j'ai fermé, fermé le jeu. T'as fermé le <rire> jeu J'ai pas fait exprès T'avais vu Est-ce que t'aurais pas rashkit ah, Non, a non. A Il a rage quit. Merde, venir le, le titre, ça sera Magic qui avec un enfant qui casse son PC. Allez Mais non <rire> Attends un enfant Allez Mais Mais ce jeu c'est nul <rire> on dirait un enfant. Ah oui, Par contre, je crois qu'on entend vachement ma barre espace quand je tryhard. Voilà, c'est fini. Oh, je suis le rouge sur un fond et rouge. Et ça, encore, me... Pas... Oh, ça me stresse, je vois rien. Mais non, regardez, j'agite mes bras parce que je suis content. <rire> non, ok, je suis deg. <rire> non, ouais, oh, on non. saute un peu, mais oh là là. Tu peux, tu peux arrêter de. de... <rire> Mon Dieu, il a vomi dans son micro. Ah Voilà. Quel idiot, mais vraiment l'objet quoi. Oui, mais le bruit ah, est te... le bruit est tellement drôle. Tiens autant rire, le. Petit petit de... Oh, oh Lucas, la, oh, oh, la, la Boule. Ah regardez, j'ai mis la boule. Comme ça, on, on va la. voir la boule. boule. Oh non. Les gars, je vois rien. Euh. Euh. Aïe. Les yeux. I'm not Chinese. Vous avez entendu le I am not Chinese. Oh merde, okay. la débilité. Allez tacle, là <rire> Je t'ai mis un tac avec Carton rouge monsieur J'ai déjà oh, rouge Les gangbistes qui lèvent les bras <rire> c'est vraiment excellent moi ouais, j'suis monsieur, je trouve Ouais, je suis d'accord. Monsieur Reich fait baiser, je crois oui. Il va te faire un retour de terre. Allez, tu te l'es pris aussi, t'es toi Ouais mais fiche baisse, Quand il se baissent Quand il se baissent les gangbis Oh putain j'ai pas. J'ai pas ce qu'il y oui. oui. Putain, c'est chaud Allez. Hein. Bon bah ah. du coup, euh, IceFlocky en moins parce qu'il a. racheté. Allez vas-y. <rire> Vous courez très rapidement. Oh ouais je mets Oh ah, Désolé, il euh, m'a magic. Oh là mais... là. <rire> oh là là. Oh, oh putain Mec Oh non, oh non L'erreur est fatale <rire> Ah ouais, là l'erreur elle est fatale de ouf. Non Non, non elle est pas fatale Non Attends. Si, elle est fatale <rire> mon gars <rire> La a moindre qui... erreur Oh Oh, oh t'as perdu Oh lâche Oh, oh, oh de la grappe hein. coup. Oh quoi Oh <rire> il, il, il traverse les murs, ton grappin il est trop fort. Oh, oh non! C'est per, perdu. <rire> c'est une oh, vitesse. Oui. Vraiment, ouf, hein. Oh là là, c'est vraiment compliqué. Hein. Mais non! Oh, oh. Voilà, j'ai fait mon erreur fatale. Oh non, fini pour pas. moi. Mais non, je me suis okay, trompé okay, de direction. Super. Oui, oh il non Ok, dit super. Yes! Putain. Du coup, j'ai mes J'ai encore. T'as Il a dit Non, j'ai pas Et Si, oui, il a dit dab, dab, est, oui, a <rire> dit dab. Pour moi, c'est la même chose. Hein. <rire> oh non, on est deg. On est tous deg pour le coup. Surtout moi quand même. Allez putain j'ai pas de victoire c'est sûr. Yes. Je me suis fait pousser par mon propre. Bon bah suicide. Bah tu vas l'avoir là la roulette. Oh putain. Ah ouais. C'est trop bien. Tac C'est carrément mieux. Ah ouais c'est grave. Que des grappins. Magic magic il a vraiment très hard le jeu putain. Oh c'est victoire. Oh là là. Non c'est la défaite pour du coup. N'oublie pas qu'il a un grappin. Voilà, c'est que euh, je sais pas. T'inquiète hein, pas que. Oh merde! Ah, c'est dégueulasse. <rire> moi j'aime bien ce grappin. Jeu. Du fin fond de la nuit. Non! Attends, oh putain, quoi? Moi je vous laisse non. vous faire la guerre, hein, écoutez. Non, <rire> non il y a vu juste moi. Il y a vu juste mes fesses. Vous pas que t'as toujours ton grappin, mec? hein C'est vrai. Non. Ah, je suis vraiment un connard. <rire> <un> <rire> J'aurais dû fermer ma gueule. Non, mais je le savais de manière. Oh, oh, oh oui, bien vu Lucas C'est baiser baisé. Non. Ah non mais je pouvais lui remettre derrière du coup je l'effects Ouais mais t'es t'esquive Là c'est serré là les gars Non mais c'est perdu Putain mais en ce moment j'y arrive pas les gars Je t'ai pris une certaine avance Dans le mode grappin l'avance n'existe pas On l'attrape le grappin à deux Et moi par contre le plus nul c'est celui qui se reprend le grappin par contre Putain et voilà, voilà, voilà, voilà Attends, vite fait Oh là. oh là là. oh là là. J'adore ce mode, hein. vraiment il est trop bien Oh putain, vas-y Oh, il nous, a, il nous a mis 3 euros Vous, vous, vous pensez qu'on devra faire une deuxième vidéo sur ça Ouais, bon bah dites-le nous, dites-le nous Est-ce que ça vous a plu Bisous Mettez un max de commentaires, les gars, ouais Ouais, ouais, ouais <rire> casse son PC tellement il a ragé, Yuka s'est enfui